Alimentation en triphasé, équilibrage des phases. Cet article n'est pas un cours sur les installations en courant triphasé. Il s'agit là pour moi de partager en tant qu'autoconstructeur les informations et les procédures à suivre que j'ai pu récolter pour effectuer mon installation domestique personnelle avec une alimentation triphasée. Je n'ai donc pas la prétention de donner des conseils et des instructions concernant ce genre d'installation électrique. Je rappelle toutefois que toute intervention sur un réseau électrique comporte des risques d'électrification et d'électrocution. Dans l'article et vidéo précédent, le courant triphasé en installation domestique, nous avons vu les avantages et inconvénients d'une installation domestique en courant triphasé et la nécessité impérieuse de bien répartir les capacités de consommation de tous les circuits et appareils électriques correspondant à vos besoins. Nous allons donc maintenant voir comment procéder pour bien effectuer cette répartition sur les trois phases. Nous allons prendre l'exemple d'une installation complète comprenant une partie triphasée pour un petit atelier de menuiserie avec quelques machines outils, une raboteuse dégauchisseuse, une scie à ruban, une perceuse à colonne, un aspirateur à copeaux et deux prises triphasées. Il y aura aussi dans cet atelier, à proximité de l'établi, trois blocs de prise en monophasée 230 volts. La pompe à chaleur assurant le chauffage au sol de l'habitation sera alimentée en triphasé. Une prise de recharge véhicule électrique sera également alimentée en triphasé. Et bien entendu, un tableau de répartition des lignes en monophasé dans l'habitation. C'est un exemple volontairement complexe qui permet une compréhension et une adaptation à la plupart des situations. Si le disjoncteur différentiel de branchement sélectif placé par Enedis en limite de propriété permet un léger dépassement d'intensité par rapport au calibrage demandé. Ce n'est pas le cas du compteur Linky. Il est donc primordial de bien évaluer les besoins de consommation. Pour bien équilibrer les besoins sur les phases, il faut d'abord identifier et répertorier toutes les lignes de l'installation. Pour cela, je vous invite à consulter cet article et vidéo que j'ai réalisé précédemment qui concerne l'installation en monophasé d'une maison. Tous les appareils et machines en triphasé ne sont pour le moment pas concernés par cette première évaluation. Lorsque cette liste est établie, il faut attribuer à chacune des lignes protégées par un disjoncteur divisionnaire un premier niveau de pondération vis-à-vis -vis de la puissance estimée consommée par ce circuit. En effet, selon les lignes, certaines prises ne sont que rarement utilisées. Il faut donc bien estimer les besoins. Pour les lignes de faible consommation comme éclairage, volet roulant, motorisation de portail, VMC, Interphone, etc., on attribue le niveau N1, qui correspond à une puissance de 0 à 1000 W. Pour les petites lignes de prise de confort, le niveau N2, qui correspond à une puissance de 1000 à 2000 W. Pour les lignes de prise de confort de plus de 8 prises, et les prises spécialisées, chauffage, gros et le niveau N3, qui correspond à une puissance de 2000 à 2500 watts. Pour les appareils de forte consommation électrique, le niveau N4 qui correspond à une puissance de plus de 2500 watts. À chaque ligne monophasée de l'habitation, un niveau de puissance est donc maintenant attribué. Nous avons 14 niveaux N1, 2 niveaux N2, 10 niveaux N3 et 3 niveaux N4, ce qui fait 60 niveaux. Il faut maintenant attribuer à chacune des trois blocs de prise monophasée de l'atelier le niveau 3 puissance de 2000 à 2500 watts. Nous avons donc à l'atelier pour les trois blocs prises monophasées 9 niveaux. Donc au total 69 niveaux pour les lignes monophasées. Passons maintenant aux lignes triphasées de l'atelier. Nous avons un niveau 3 pour la raboteuse, un niveau 3 pour la scie à ruban, un niveau 3 pour l'aspirateur copeaux et poussière, un niveau 1 pour la perceuse à colonne et un niveau 3 pour chacune des prises triphasées. Pour l'alimentation de la pompe à chaleur, je prévois deux lignes de 32 A, soit 2 fois 7000 w Une pour l'unité extérieure et une pour l'unité intérieure. J'attribue donc 14 niveaux. Pour l'alimentation de la prise de recharge d'un véhicule électrique, je prévois une borne wallbox de 11 kW et j'attribue donc 11 niveaux. Le total des niveaux pour les lignes triphasées est donc de 41 niveaux. Nous allons maintenant, pour affiner cette évaluation, attribuer à toutes ces lignes un second niveau en fonction de leur période d'utilisation journalière. Ligne utilisée seulement le jour. Nous attribuons le niveau NJ, pastille jaune. Ligne utilisée seulement la nuit. Nous attribuons le niveau NN, pastille rouge. Ligne utilisée jour et nuit. Nous attribuons le niveau NJN, pastille jaune et rouge. Le choix d'attribution de ces périodes est forcément arbitraire et donc personnel. En l'occurrence, je place tout ce qui concerne l'éclairage en période de nuit et tout ce qui concerne l'utilisation des prises de confort en période de jour. C'est cette liste qui va nous permettre de bien répartir les lignes sur les trois phases en fonction de leur puissance requise et de leur période attribuée. Pour effectuer cette répartition, nous nous occupons uniquement des lignes monophasées et de leurs 69 niveaux. Toutes les lignes triphasées sont de fait réparties d'emblée car elles utilisent les trois phases. Le brassage des lignes sur les phases est forcément issu d'une réflexion et d'un choix personnel. Voici donc ma répartition sur les trois phases en tenant compte des périodes d'utilisation. Il en résulte que sur la phase L1, j'ai placé 11 lignes qui totalise 22 niveaux. Sur la phase L2, j'ai placé 11 lignes qui totalisent 24 niveaux. Et sur la phase L3, j'ai placé 10 lignes qui totalisent 23 niveaux. Nous retrouvons bien nos 69 niveaux concernant toutes les lignes monophasées de l'installation. La répartition sur les trois phases est maintenant optimisée. Nous avons une vue d'ensemble des lignes de l'installation monophasées et triphasées.